Oui. Euh, donc un intitulé difficile, les villes comme proposition religieuse complète, je vais essayer de, je vais essayer de clarifier, parce qu'aussitôt ce qu'on qu pourrait m'opposer c'est l'expérience fondatrice d'une catastrophe urbanistique, c'est euh, Babel, les villes comme lieu de, sécu, de sécularisation, les villes comme menace vis-à-vis -vis des monothéismes, et les villes comme, euh, comme chose qui fondamentalement euh, s'oppose aux religions. Je pense qu'il faut, le, le, faut un tout petit peu décaler le point pour bien comprendre ça et, et comprendre les religions comme des, des, systèmes, de, des systèmes de révolution. Il y a une anecdote assez, euh, assez amusante et extrêmement mal utilisée, euh, qui est un peu l'anti-Babel. C'est les, les fameux articles que Michel Foucault a écrits pour le Nouvel Observateur au moment de la révolution iranienne qui lui ont été beaucoup reprochés. Il est allé, euh, il est allé en Iran et il a, il a rendu compte de façon... Euh, on trouve, rétrospectivement, trop dit, trop dit de la Révolution iranienne. Ce qui m'intéresse, c'est un, un article précis. Il raconte, euh, il raconte une expérience de fondation religieuse d'une ville. Quelque chose qui nous parle quand même relativement en Occident, parce que ça, ça, ça peut remonter jusqu'aux fondations mythiques de Thèbes ou des choses comme ça. Mais c'est quelque chose d'un petit peu sorti de l'histoire. En deux mots, il y a eu un tremblement de terre. Euh, il, le chat et l'administration du chat s'est révélée complètement incompétente pour reconstruire la ville. Et euh, sous l'impulsion d'un mola local, euh, la population quitte la ville détruite et va construire une ville nouvelle à, à quelques kilomètres. Et euh, Foucault conclut euh, de façon très étonnante cette expérience en disant la croyance que j'ai vue envers la politique, vraiment au sens strict, la politique en tant que fabrication de ville, en tant que fabrication de police, je crois que ça n'existe plus nulle part. La dernière fois qu'on a vu ça, c'est en 1789, ou c'est à la Renaissance. Voilà, c'était... Euh, c'était un petit peu pour, pour, pour élargir cette question, pour rester sur l'idée que la ville, c'est une proposition religieuse complète, mais que ce n'est pas, euh, pas spécialement lié euh, au monothéisme. Et c'est là où ça m'intéresse. Là où je parle de religion, je pourrais aussi bien parler de, de révolution. L'idée, qu'est-ce que c'est que les grandes révolutions C'est des moments de, de jeu, entre question un petit peu de, de niveau bac philo, entre la, liberté, euh, entre la liberté et le déterminisme. La religion, à mon avis, elle se situe précisément là, euh, dans l'effroi, dans l'effroi d'un dieu qui crée le monde et qui nous supprime toute liberté, et dans l'expérience typiquement religieuse de la grâce. Euh, petite parenthèse, mais c'est un petit peu, vous avez compris, l'ossature de, de mon propos. Euh, je pense que l'expérience urbaine est religieuse à ce niveau-là, parce que les villes nous accablent par leur grandeur, par leur sublime. C'est beaucoup plus impressionnant aujourd'hui d'arriver dans une mégalopole en avion que d'arriver au Mont-Blanc à la fin du XVIIIe siècle, expérience euh, clé de la naissance du sentiment du sublime dans les textes de Kant, par exemple. Les villes nous accablent et en même temps, les villes sont des lieux de, de liberté, plus que des lieux de liberté, que des lieux qui libèrent. Les villes sont le produit de la liberté humaine. On le sait, euh, on le sait à peu près. Moi, ça m'intéresse... Précisément en tant que romancier, parce que le, les grands lieux de débat aujourd'hui entre déterminisme et fatalité, si on remonte sur cinq siècles, le, le premier lieu, c'est le dernier grand schisme, le dernier grand schisme d'Occident, c'est euh, la révolution, euh, la révolution luthérienne il y, a, il y a 500 ans cette année, question où la question de la grâce et de la détermination sont, sont remis en, en mouvement. Deux ou trois siècles plus tard, on trouve, et on vit encore dans ce monde. Euh, on trouve les théories euh, des économistes du XVIIIe siècle, je pense spécifiquement à la main invisible, quelque chose qui est profondément de fabrication humaine, l'économie, et qui en même temps aboutit à la fabrication de cette espèce de main cristalline et toute puissante, qui va redistribuer la richesse et faire en sorte que tout s'équilibre. Ça nous ramène à des choses qui, qui sont assez proches de ce qu'on connaît aujourd'hui en urbanisme. Et je pense que la troisième révolution, elle est un peu contemporaine, et elle est en train, de, elle est en train je crois, de commencer aujourd'hui. C'est la, euh, la révolution démocratique, Moment, euh, moment assez intéressant d'un point de vue d'un point de vue anthropologique, puisque c'est le moment où le où les ontologies euh, naturalistes ont absolument triomphé. C'est le moment où la liberté est à peu près remise à zéro euh, par les avancées conjointes du darwinisme et, euh, et les derniers triomphes de la physique newtonienne. Et malgré tout. Euh, c'est un moment où la liberté euh, où la liberté se pose comme un principe de gouvernement des hommes et beaucoup plus que gouvernement des hommes. C'est pour ça que je pense que l'expérience démocratique commence à peine principe de gouvernement des choses. Et, et les villes telles qu'elles viennent sont des lieux sont des lieux des sont des lieux à mon avis de dialogue, des sortes de tribunal des choses entre elles et des hommes euh, et des hommes entre eux. On le, voit, on le voit à tous les niveaux, le nombre, nombre d'agents non humains qui sont impliqués dans la décisions politiques est multiplié chaque année. Le nombre d'acteurs non humains explose, mais tout ça dialogue, dialogue à peu près ensemble, sans même parler du droit des bêtes. Hein, même si on reste sur le niveau du, du droit des machines et du droit des algorithmes, il se passe des choses extrêmement intéressantes qui, qui concernent l'émergence d'une possible, possible nouvelle espace de, de débat sur la liberté. Tout ça m'intéresse, en tout cas, euh, parce que si je reviens sur l'expérience de la ville, il euh, y a un peu deux de points de vue qui s'affrontent. On va appeler ça le point de vue de l'urbaniste, euh, point de vue assez jacobin, point de vue assez, euh, assez royal, et puis le point de vue euh, traditionnel qu'on pourrait appeler le point de vue euh, thermitocratique, l'idée que nos villes sont faites de décisions extrêmement euh, obscures, dans, une, dans un très beau flash de compréhension, euh, Elbeck, dans un poème euh, dit certains de nos désirs ont, ont créé cette ville et je pense que c'est une vision à peu près exacte de la façon dont les, dont les villes sont créées et malgré tout et c'est là où quelque chose d'extrêmement je trouve religieux renaît dans la ville malgré tout cela fonctionne extrêmement bien on ne connaît pas à, à part point extrême euh, on va dire euh, Alep euh, cette année ou l'année dernière on ne connaît pas de villes qui sont entrées durablement, euh, durablement en, en dégénérescence les villes ont une sorte d'autonomie, d'autosuffisance extrêmement... Euh, on a rarement fabriqué un objet aussi solide. Un, un solide. Aujourd'hui, euh, sur fond de réchauffement climatique, et de, de nouvelles menaces, les villes se mettent quand même de plus en plus, on va parler de gentrification, mais de point, point de vue positif, les villes se mettent de plus en plus à ressembler à des grandes arches interstellaires où ce qui reste de liberté dans un monde possiblement dévasté se trouve Malgré tout, euh, malgré tout, contenu est, est déployé. Je parlais de, de, de la résilience des villes. Euh, je suis tombé sur une. Je vais vous lire une, une citation de Tolstoy euh, en vous la contextualisant un tout petit peu. Euh, la résilience des villes. Lui va la découvrir en faisant une analyse assez géniale de Moscou. Euh, la première chose qui s'est passée quand les troupes napoléoniennes arrivent en Russie, enfin, arrivent à proximité de Moscou, évidemment, c'est le, le départ des aristocrates parce qu'ils ont des, ils ont des grandes résidences euh, en province. Et c'est le départ, soudain, des administrations. Donc là, euh, idée à peu près normale, la ville, la ville va s'effondrer. Et justement, Tolstoï le note, la ville ne s'effondre pas. C'est un moment très court, mais assez fascinant. « En temps de paix, chaque administrateur croit que c'est grâce à son impulsion que marche toute la population conflée à ses soins. Et il trouve dans la certitude d'être indispensable la principale récompense de son travail et de son effort. Tant que dure la bonasse sur l'océan de l'histoire, ce pilote administrateur, monté sur son fragile esquif, s'appuie de la gaffe au navire de l'État pour avancer lui-même. Ce pilote peut croire, on le conçoit, qu'il fait avancer par ses propres forces le navire sur lequel il s'appuie, mais si la tempête s'élève, si la mer devient houleuse, si le navire continue sa route, cette marche imposante, indépendante, le, le, pardon, j'ai sauté une ligne, cette illusion devient impossible, le navire poursuit seul sa marche imposante, indépendante, et le pilote de l'esquive découvre qu'il n'est pas le chef, source de toute force, mais un pauvre homme, inutile, faible et nul, c'est ce qu'éprouvait Rostopchine et c'est ce qui l'exaspérait. Rostopchine, c'est le, le gouverneur de Moscou au moment de, en 1812, au moment des invasions napoléoniennes. C'est d'autant plus, euh, plus amusant qu'il va se passer deux choses dans ce Moscou désert. Euh, Pierre, le, le personnage principal de Guerre et paix, va accéder à des expériences religieuses extrêmement simple, des expériences religieuses, c'est là où ça m'intéresse, qui n'implique pas Dieu, des expériences religieuses qui impliquent une sorte de solidarité minimale avec euh, ses, ses co-détenus, parce qu'il est prisonnier, quelque chose qu'annonce et qui résume assez bien toute une partie de la littérature concentrationnaire, ou une sorte d'expérience minimale de, de liberté extrême, où il va même déclarer qu'en fait, entre ce qui nous opprime le plus et ce qui nous libère le plus, ça tient dans une sorte d'épaisseur de, de feuilles de cigarette. Euh, les souffrances qu'il endure à marcher pieds nus avec des, les pieds gelés dans la neige lui font pas tellement plus mal que quand il mettait des chaussures un peu serrées pour aller au bal. une sorte de révélation extrêmement amusante. Juste où le mot « Dieu » n'est pas cité et on comprend profondément que c'est religieux. Et, et c'est d'autant plus amusant qu'arrive dans Moscou vide, euh, on va dire le, para, le paroxysme de l'homme d'État tel que l'Occident tel que en a produit, arrive, euh, arrive Napoléon et Napoléon va face à cette ville qui semble malgré tout, malgré la guerre, en situation encore de tenir elle-même et de s'auto-organiser, lui ne va pas réussir. Cependant, c'est trois ou quatre chapitres plus tard, cependant, chose étrange, toutes ces dispositions, ces soins, ces plans qui n'étaient pas plus mauvais que d'autres dans des circonstances analogues, n'atteignaient pas le fond des choses. Mais comme les aiguilles d'un cadran séparées du mécanisme intérieur de l'horloge, tout cela tournait au hasard et sans but, sans entraîner les rouages. Extra... » je, je trouve une très très bonne euh, une phrase assez définitive sur la, sur la politique on est en période un peu post-électorale en France, sur l'idée en fait, qu'il y a juste une question de synchronisation entre les deux mouvements. Euh, si j'étais leibnizien, je dirais qu'il y a deux séries causales qui, par hasard, ont l'air de fonctionner ensemble. Le fait que nos villes sont à peu près maintenues dans un état de paix civile prononcé, et le fait que régulièrement, il y a des élections libres. Mais, bizarrement, c'est un peu l'intuition de Tolstoy, là n'est pas, pas spécifiquement le lieu de l'histoire, là n'est pas spécifiquement le lieu, le lieu de la religion. Bon, Tolstoy, on connaît un petit peu ses... On ne va pas parler de déviance, mais ces errances théologiques futures, l'idée de réinventer seul des, des, des évangiles pour l'homme nouveau. Mais sans en aller jusque-là, et c'est quelque chose que je me suis amusé à mettre en scène dans mon roman, qui raconte une conversion religieuse. Euh, la structure de roman impliquait une conversion religieuse, j'avais envie qu'il se convertisse, en plus je voulais qu'il se convertisse à l'islam. Mais aux deux tiers du bouquin, la conversion religieuse elle est achevée, et j'ai voulu un petit peu par, euh, par Esbrouf, enfin par, euh, par gageur, euh, M'en tenir à mon propos et le convertir vraiment. Mais sa conversion religieuse, elle est extrêmement simple. Elle se produit dans un tunnel souterrain des Halles, à un moment d'extrême densification de la ville, à un moment où le réseau de signes qui nous signifie les choses, le réseau de richesses accumulées, atteint une sorte de petit paroxysme. C'est pas grand chose, les Halles, hein, c'est une sorte de parallépipède évidé dans lequel on a fait rentrer toute la marchandise du monde pour la vendre et toutes les populations du monde pour les, pour les redispatcher. Et à ce moment-là, il sent que c'est suffisant, que cette espèce d'intuition d'une main invisible, cette espèce d'intuition d'une nécessité des choses entre elles, elle est suffisamment atteinte, et malgré tout, c'est religieux, parce que c'est parce que là où les villes sont, sont des, des structures assez délicieuses. C'est pas très oppressant de, de vivre en ville, même si on sait à quel point, euh, même si on voit passer les camions qui apportent la nourriture dont on va manger, même si on voit, même si on voit toutes ces choses, même si on se rend compte qu'en fait, toutes ces molécules qui vont constituer notre corps sont ventilées sur des flux logistiques pas extrêmement intéressants et un petit peu denses, malgré tout. C'est un lieu, un lieu de, li de liberté, et de liberté au sens, on va reprendre la métaphore horlogère de Tolstoy pour finir, au sens d'un libre jeu des pièces entre elles qui tourne à peu près, à peu près au bon rythme, et il n'y a pas de forçage massif de la grosse aiguille des heures, de la grosse aiguille de la politique napoléonienne pour nous pousser, de, de la même façon qu'il n'y a pas l'aiguillage massif de la grosse aiguille de la théocratie et, et d'un Dieu unique qui viendrait nous pousser. On a réussi, me semble-t-il, quelque chose, euh, une sorte de filet de détermination euh, qui a quelque chose de satisfaisant. Et c'est pour ça que je parle de la ville comme une, une expérience religieuse et une vraie, une vraie révolution démocratique. C'est évidemment, euh, évidemment en cours et, et pas tout à fait achevé. Je vous remercie. Merci Auréla. Merci beaucoup. assez inattendu hein, par rapport à ce qu'on a eu... Euh pendant ces trois jours de conférence, et c'était important pour nous d'également avoir ce type de conférence. Je voulais vous remercier euh, chaleureusement, courageusement. Enfin, vous avez été très courageux. Donc, trois jours de conférence très dense avec beaucoup.